Bonjour à toutes et à tous. Euh, on a été très impressionné par le discours de Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie. Et après euh, cet échange vif sur la complémentarité des cultures anglo-saxonnes et françaises, nous avons décidé de parler français et anglais. Donc, bienvenue dans cette euh, session sur le monde digital après la, la pandémie. Je voudrais d'abord remercier euh, Thierry de Montbrial euh, et les les autorités de l'Émirat pour mettre en place euh, cette magnifique ouais. conférence et le docteur euh, <rire> Sanglim euh, Kwon un qui, a, qui a fait un, euh, ce, ce programme magnifique. Alors on va parler d'un sujet euh, qu a, qui nous tient à cœur, c'est le monde digital après la pandémie. Euh, je pense qu'on se rappelle tous ce qui s'est passé le 11 novembre 2001 et je pense que la plupart d'entre nous va se souvenir de ce qui s'est passé au mois de mars 2020. Pour ma part, j'étais en voyage et j'ai écouté l'allocation du président Macron. Et en 24 heures, j'ai dû rapatrier ma famille, m'organiser. Et nous avons vécu euh, un traumatisme, c'est-à-dire que nous avons changé, changé d'état euh, du jour au lendemain. Alors, le genre humain s'adapte, euh, mais on a vécu une nouvelle tranche de notre vie d'une manière très chaotique. En parallèle, depuis quelques années, se tisse une révolution technologique sans précédent. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'informatique, nous avions il y a quelques années les lois de Moore, c'est-à-dire que nous doublions la puissance informatique euh, tous les 18 mois. Aujourd'hui, on est dans une échelle de 10 000 à 1 million sur 10 ans. Aussi bien sur le domaine de la technologie, donc les chips qui vont euh, exploser, si tant est qu'on en trouve, euh, les capteurs, les caméras, avec de l'électronique embarquée, de l'intelligence embarquée, le Edge Computing, euh, le cloud, la deuxième chose qui sont les transmissions, avec l'apparition de la 5G, avec des temps de latence qui vont être divisés par 100 ou 500, et enfin, la puissance informatique, euh, qui permet, grâce à des logiciels, de rendre euh, corrélées et pertinentes des données qui ne sont pas. Donc, quand vous ajoutez le choc de la pandémie, la révolution technologique, technologique, il y a un choc de culture et le cercle vertueux de l'innovation qui est assez simple à comprendre, <coughs> je vais faire ça avec mes mains, euh, la technologie change l'usage, l'usage change les business models, les business models changent les vecteurs d'investissement qui vont dans les technologies. Et en fait, ça tournait relativement lentement et ça s'est accéléré. Donc beaucoup d'usages ont changé, on l'a tous connu, on est travaillé au bureau, on est allé chez nous. Et grâce à cela, la technologie a permis des entreprises comme Accenture, par exemple, qui ont 600 000 personnes, de pouvoir continuer à opérer. Ce qu'on appelle le changement d'usage. Mais il y a bien sûr des effets collatéraux. Si on ne va plus au bureau, il n'y a plus de cantine, il n'y a plus de services au bureau, il n'y a plus de transport. Dans les centres commerciaux, il n'y a plus personne, dans les restaurants. Donc il y a tout un pan de l'économie, aujourd'hui, qui se retrouvait à plat, alors que d'autres pans, comme... Le divertissement, l'e-commerce a absolument explosé. Enfin, euh, il y a dans notre jargon, vous me pardonnerez l'expression, l'émergence des gros doigts. Alors les gros doigts, c'est un terme peu flatteur, mais qui représente les 14% de personnes, par exemple, en France qui n'étaient pas rompues à la technologie, soit des audistes digitaux, soit des personnes âgées euh, qui, qui n'avaient ni tablette ni smartphone. Et ces, 4, ces 14%, tout d'un coup, ont eu accès aux services, ont eu accès à pouvoir commander son repas ou se déplacer, si tant est qu'on puisse le faire. Et cette arrivée massive sur le marché a complètement rompu euh, l'ordre établi. Alors, on va euh, parler de tout cela, on peut en parler pendant des jours, on va se concentrer sur des choses euh, qu'on qu a choisies entre nous. Donc le premier, c'est l'impact euh, sur l'humain. Euh, on va parler aussi des nouveaux territoires de guerre avec la cybersécurité, le besoin aussi d'avoir une gouvernance mondiale, on va parler bien sûr du moteur du monde, les paiements, l'argent, comment ça se passe, et puis enfin sur l'impact sur la validité des données, la RGPD, et enfin le token économie. Alors pour ce faire, nous avons un panel extraordinaire, je dirais, nous avons Benoît queré qui est le Head of BIS Innovation Hub, Membre de l'ancien, un ancien membre de l'ICBIS au niveau du board. Nous avons Agnès Touraine qui a remplacé au, au pied levé, je te remercie Agnès, Salives qui malheureusement a eu un accident de voiture en allant à l'aéroport. Donc Agnès est l'ancien CEO de View Publishing Universal, senior advisor de McKinsey, administrateur de grands groupes et qui, au sein de l'IDAT, a présidé la commission sur la 5G. Nous avons Jean-Louis Jargorin, qui nous retrouvera par vidéo, senior lecteur à Sciences Po et patron de GLG Strategy, une compagnie dans l'aérospace et le cybersécurité. Mon ami Carlos Moreira, qui est le fondateur, président et chief executive officer de YSKI et un ancien expert en cybersécurité à l'UN. Patrick Nicolet, fondateur et partenaire de Linebreak Capital qui est l'ancien CTO de Capgemini. Et enfin, Katsuko Suzuki, qui est, le, qui est un professeur émérite et très reconnu en sciences et technologies, euh, notamment tout ce qui est policie, à The Graduate School of Public Policy at the University of Tokyo.